Le 9 février 2023, les forces armées de la fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales, ont vaincu les effectifs et l'équipement des unités de la 103e Brigade de Défense Territoriale et de la 14e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans les régions de l'écolonie de Guryanikovka, Tabavka, Brestové, région de Kharkov et Novoslovskoye, République populaire de Lugansk. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 3 camionnettes et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, à la suite de frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, des unités de la 116e brigade de défense territoriale, 92e mécanisée, 81e aéromobile et 95e les unités aéroportées ont été vaincues, les brigades d'assaut des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Régorodok, Yampolovka de la République Populaire de Donetsk, Stelmakovka, Chervon et Yandibrova de la République Populaire de Lugansk, ainsi que la Foresterie Serebryansky. Au cours de la journée, plus de 110 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, une installation Gradem MLRS, deux obusiers des vins, ainsi qu'un dépôt de munitions près du village de Podliman, dans la région de Kharkiv, ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives du groupe de forces au sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, jusqu'à 90 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, six véhicules, le système d'artillerie M-109 Paladin de fabrication américaine, ainsi qu'une station radar pour la production de guerre de contre-batterie étaient détruites par Jauru et son TPQ-50. En outre, quatre dépôts de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Slavyansk, Avdivka et Malinovka de la République Populaire de Donetsk. Dans la direction sud-donetsk, des frappes aériennes tactiques opérationnelles et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont causé des dommages aux effectifs et à l'équipement des unités de la 35e brigade de marine, du premier char et de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Dans les régions des colonies de Vodiane et de Vegledar, République Populaire de Donetsk. Plus de 85 militaires, un char, trois véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules. Un obusimstabé, une monture d'artillerie automotrice Yoslika, ainsi que deux obusis des 20 et des 30 ont été détruits dans cette direction en une journée. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Vuledar dans la République populaire de Donetsk. Dans la direction de Kherson, dans le cadre d'un combat de contre-batterie, les éléments suivants ont été détruits en une journée. Un obusimstabé et trois mortiers de gros calibre des forces armées ukrainiennes. De plus, dans les zones des colonies de Nikolavka et Chernobavka de la région de Kherson, quatre dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été touchés. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupements de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 83e sous-unité d'artillerie dans les positions de tir, les effectifs et l'équipement militaire dans son 16 district.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 Kirillovka de la République Populaire de Donetsk, Kremneia, Krenorchanskoua, Kolomichika, Chervonopopovka, République Populaire de Nogolneia-Louansk, Vodiane, Région de Zaporosie et Kiyas Région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 384 avions, 206 hélicoptères, 3057 véhicules aériens sans pilote, 403 systèmes de missiles antiaériens. 7798 chars et autres véhicules de combat blindés, 1012 véhicules de combat de système de lance-roquettes multiples, 4034 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 8302 unités de véhicules militaires spéciaux.